Bonjour, je suis mes collègues, spécialiste marketing et responsable marketing du cabinet AMP. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu une question d'une internaute qui voulait savoir en quoi consiste notre service de coaching gratuit et comment cela se passe concrètement. Je réponds donc à sa question dans cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, nous offrons un service de coaching gratuit et à vie. Mais en quoi ça consiste et comment ça se passe concrètement Pour bien comprendre, il faut savoir ce que le cabinet AMP fait comme activité. Le cabinet AMP est un cabinet de formation et de coaching. Nous avons deux grands axes. Le premier acte, c'est que nous faisons des formations pour les PME en difficulté de vente, dont tous ceux qui ont du mal à trouver régulièrement de nouveaux clients, que ce soit des clients B2B, des clients entreprises, des clients dans les espaces commerciaux ou en ligne. Le deuxième acte, c'est tous ceux qui veulent créer des PME rentables, c'est-à-dire qui cherchent des idées de business rentables, hein, où ils vont pouvoir investir de l'argent afin d'accroître leur revenus en tant que salarié ou entrepreneur à compter. Nous nous sommes rendus compte qu'après les formations, les entrepreneurs se trouvaient face à des difficultés pour la mise en pratique de ce qu'ils avaient appris. Ça peut être de créer vos fiches produits, d'améliorer vos offres, ou encore la mise en place de vos stratégies d'attraction, etc. Ou d'autres soucis dans la vie d'entrepreneur en général, c'est-à-dire les problèmes qui peuvent être le recouvrement des clients, l'établissement des contrats commerciaux, ou encore la fixation des objectifs de vos commerciaux, si vous avez des prix. Alors, c'est à travers le coaching qu'on gère tout cela, tous ces petits problèmes-là. On a donc décidé d'inclure systématiquement un coaching gratuit, post-formation, afin de lever tous ces obstacles-là, ou des résultats plus concrets et plus élevés. Plus vous avez des résultats, plus nous devenons plus crédibles parce qu'on peut dire tel entrepreneur s'est formé chez nous et la crise Mais comment ça se passe concrètement D'abord, c'est un service à vie parce que les problèmes de la vie d'entrepreneur surviennent à tout moment. Donc, vous demandez un coaching, c'est simple il suffit d'envoyer un message, je veux un coaching pour tel jour. Vous envoyez le message au numéro 07 49 18 43 79 ou le 0757 09 07 et nous allons programmer une séance. Alors c'est une séance de 15 à 20 minutes maximum et depuis l'année dernière nous sommes améliorés. Vous pouvez désormais demander des séances de coaching via Zoom. Donc si vous avez des doutes quant au suivi post formation ou notre programme d'accompagnement entrepreneurial, désormais vous avez la réponse parce que vous serez suivi et tant que vous êtes en vie. Et tant que vous pouvez venir nous des questions ou des préoccupations. Alors, si vous n'êtes pas encore client, vous pouvez participer à notre formation afin aussi de bénéficier de ce coaching à vie, ce soutien dans la vie d'entrepreneur à vie. Il suffit de cliquer sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo afin de vous inscrire à notre prochaine formation. Et si vous avez déjà client du cabinet AMP, vous pouvez toujours à poster et demander une session de coaching via Zoom. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. And bye bye.